O l'île coulo, Anakando Rite chauffe qui mon amour O l'île le Kolo Anakando Rite chauffe qui mon amour Habima, je suis à tes côtés, ne t'inquiète pas eh. Ferme les yeux quand t'es dans mes bras Cette mélodie c'est mon cœur qui bat Aïe ma Habima j'ai dit tes tu ne t'en pas L'arme les yeux quand tes d'aimes pas Cette mélodie c'est mon cœur qui Je peux te dans le Mais pas Je n'oublie pas et l'endors J'ai des pareils, que je l'amour Je t'ai dit, j'ai ah bah bah, c'est le c'est T'as que a le il y a le le qui mon amour Habiba, j'suis à tes côtés, ne t'inquiète pas eh. Ferme les yeux quand t'es dans mes bras Cette mélodie, c'est mon cœur qui bat eh. Ah yo yo yo yo ma habiba. habiba J'suis à tes côtés, ne t'inquiète pas Ferme les yeux quand t'es dans mes bras Cette mélodie, c'est mon cœur qui bat eh. Oh ma Habiba Rane à tes que mon love Aujourd'hui c'est mon ne m'en veut pas Plein de choses, dis-moi ce que tu ressens quand tu mens A <titris> L'année à tête c'est que mon love Et tu sais me rendu plein de dégâts Je toute la nuit à la lune je confie mes sentiments Olé le Kolo anakando Rieten chauffe qui y'a mon amour Oulé le Kolo anakando je suis à tes côtés, ne t'inquiète pas, eh. eh. pas Ferme les yeux quand t'es dans mes bras Cette mélodie, c'est mon cœur qui bat yo eh. yo Habiba, je suis à tes côtés, ne t'inquiète pas Ferme les yeux quand t'es dans mes bras Cette mélodie, c'est mon cœur qui bat Habiba, je suis à tes côtés Ferme les yeux quand t'es dans mes bras Cette mélodie c'est mon coeur qui bat et... Ayu you ma bah, habiba J'suis à tes côtes, ne t'inquiète pas Ferme les yeux quand t'es dans mes bras Cette mélodie c'est mon cœur qui bat et...